C'est sorte qui baille imbécile pas prend. J'ai fait pour un homme lever un bon matin. Il fin fait rêve et puis il mettait chanson dans li, yon femme fin fait fe rêve, il mette rade li sous lit pour la prendre décision. Dans nos 12 millions habitants, faut que ça finisse. Puisque à chaque fois, nous gagnons genre de sauver ça sa yo. Ils pas jamais attaqué problème yo à la base. Mesdames, et Messieurs, Sheila, cher Philus, c'est une congrès américain, origine haïtienne. Dans le jour passé, lui-même, ensemble avec diverses autres camarades dans congrès, tu rencontré ensemble avec des gros responsables Nations Unies. Yo y a pour les Nations Unies, dégagez le précédent, pour voyer les dans pays d'Haïti, puisque population n'est pas capable encore, si moun gens ap mouri peuple a gangou gang yo <coughs> il a problème. Mais ce qui m'a fait dans l'histoire, c'est que, dans le jour yo je me Congrès le Congrès n'est pas d'accord pour que étrangers pour bien dit force étranger pilé territoire pas ce qui fait yo seul le changer d'avis et selon déclaration ça dit dans l'ONU nous pas attendre encore haïti pas attendre encore faut que l'ONU dégage le voyer force pour venir éliminer gang mais qui ça qui la cause changement ça et les gens qui pas d'accord ensemble avec dossier pour voie militaire dans le pays d'Haïti. Comment l'aborder abordé ce sujet Peuple haïtien, au bral, l'entendé qui réponse li te dans nan micro Valerio Saint-Louis dans VOA Creole. rale chez vous. Professeur bien-aimé, e journée jeudi à 15 décembre, Premier ministre Ariel Henry Paganquet, il n'y a pas la souffrit. Les <laughs> guetons fè peuple haïtien souhait pour l'année 2023. Les guetons Li, Li peuple haïtien comme ça. L'année 2023, c'est va yon côté kote l'État pour créer conditions propices pour que l'ordre public soit capable de dans le pays, pour stabilité socio-économique, garantie climat-sécurité. Et puis organise élection libre, honnête et démocratique. Mais non, quête, li bonheur, à poupe commencé fumer comme ça. Peu païsien, ou pral un détail. Gang vite l'homme te tué, directeur académie police la. Jou l'en jodia, se te la. Ou pral oui, comment gros chef, tap make pas, bel costume sou yo, yop pral citoyen ça, tandis que bandi a still toujours été en cavale.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 Encore une autre fois, si vous sous sur là pas hésiter à activer à la cloche de notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. C'est amis Pau Foucault. Nous chance des chance de présenter un petit compte ailleurs. Et à fois, vous compte ça qui c'était, il faut lever le robe pour un beau mais Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse-là, c'est Maï. On ne peut pas pour nouveau compte nous gagner. Ouaya ouaya en bas piquant. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans commentaire là, Ça fait nous plaisir. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'ai me te annoncer, fom di ou, yo compliqué dans la République. Et fok diaspora, fok chagren haïtien, prends sans yo, prends yo, pour yo, tant des déclarations. Dame Silla, qui se mob congrès américain. Hein? Monsieur Valérieux, s'il vous plaît, présentez-nous. C'est madame, Sheila Phyllis McCormick, Merci madame, cher Filius. Donc, c'est américaine d'origine haïtienne, c'est bien en avancée. Pendant le dernier moment, il qui pas demander intervention militaire par rapport avec Gangio, qui a problèmes dans le pays d'Haïti. Donc, qui côté décision ça a Qui s'est motivé, membre congrès grérait rencontrer ensemble avec l'ONU sur dossier pays d'Haïti Donc, nous connaissons.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 Un um, pigou problème, c'est pas juste les gangs. Pour nous avons plus de 60 de 60, mounyo, la soixante pour la c'est Nous gagnons ce le coloco. parce que n'y a pas de place pour qui passé, il n'y a pas de place pour manger qui passé, um, facing a famine. Eh bien, on parle de timouns qui Et l'information sur la là, que évidemment que nous-mêmes, membres programmés qui a et qui j'en et qui côté nous vient l'information ça? C'est vrai, les Nations Unies, ils même tout sortent avec un uh, rapport là, ils parlent justement de problème famine qui gagne dans le pays. Mm -hmm. et, et donc nous concernons ce question de la dans le pays, ya, et quand il y a gens qui sont dans le pays, qui j'en ai pas approché le problème? Ariel Henry, le premier ministre, demande pour les gens qui ont aidé. Donc, quand nous avons gardé pour nous faire ça sérieusement? Um, avant, comme t'étais en dessin, m'songé, l'autre fois, y'a eu aux états unis ça rentré à Haïti, ou y'a eu t'gain, l'autre, Yuen Forces, ça te rentre à Haïti, y'pate, j'en bon pour Haïti. Bon, konya, ça nous a passé, nous buz, et moun, rentre Haïti, parce que si nous nou pas fait, ça n'a pas dit trois moun. Nous gagnons pigou problème, koum, moun, y'a pas gagné manger, ni pas gagné route puis y'a pas So, pour, pour those reasons, nous buz, et gagnons, et keep, ça, y'a immédiatement. Konya, n'a pas moun, Canada, puis y'a pas si le Canada ne peut pas faire ça, les États-Unis ça. Les États-Unis ne peuvent ça. ne peuvent pas faire ça. nous ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent the faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils pas faire ça. Ils ne peuvent pas Nous ça. faire ne peuvent pas il y um, a beaucoup so de ça qui ont un problème avec lui. Parce que il a toujours dit qu'il n'y a pas d'intervention, qu'il n'y a pas d'occupation dans l'Haitie. Ce n'est pas occupation c'est une réponse rapide, c'est une réponse rapide pour les gens qui disarment toutes les gangs. Madame a expliqué, elle même ensemble avec diverses lots dans le congrès de Chita ensemble avec les Nations Unies sous dossier gangs dans le pays d'Haïti Mais, Chita ou te chita, yon pa vle, occupation. Mais yon vle, yon intervention. Yon vle, yon mission. Qui pape dire pour en pile temps? Qui di ou yon bagay? Qui te se mission? Qui te se occupation? Qui te se intervention? Tout ces mêmes si en pays d'Haïti 31 même de.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 Et puis, yon ambassade, yon responsable organisation internationale, just font to et puis yon met ton premier ministre? Ou pas sous occupation toujours? Alors, la vous lavez papa. Non, est-ce qu'on pas sous occupation? que yon groupe moun, yon pas haïtien? Yon konne ki sa constitution pays dit?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 pendant où j'te begonne pou tout y avec ça yo eh bien même begon ça Pral al chauffer zé l'a yo, yo pral caler et kunya le où begon begonne pour qu'au flitre deuxième couche là eh bien c'est grandi ou dit plus c'est comme si c'est engrais c'est vitamine ou te bailer avec ça et on peut pas ici est-ce qu'on comprend ça m'a pas expliqué ou là donc aide militaire c'est pour être capable de faciliter aide humanitaire, les gens qui sont malheureux, pour être capable de manger. Pas de problème. Mais ce n'est pas journée aujourd'hui, ça a été fait dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas journée aujourd'hui, a des missions, ça a fait, c'est toujours comme ça. Il y a une intervention pour faciliter, manger, arriver joindre jouer yo, Mais qui plante durable qui a après ça qui vienne fête là pour moun sa yo pas tomber dans le grand goût encore au contraire plus dans grand goût toujours peuple haïtien. Donc solution ça moins relé aux solution 3 heures de temps parce que les gens, les gens, la nous resi gen haïtienne qui rive un niveau comme ça. Donc c'est pas seulement chercher une petite solution plo une, une solution 3 heures de temps c'est même gens le roi des caillons médecins ou dit qu'il ou d'en faire mal. Chaque lorri velle, par exemple, prend soin d'en vraiment. Mais ils cherchent un petit calme là-bas, où de temps en temps. Donc, si calme la plaie de bas, si calme la boite calme, donc on joue un peu dans sa gueule pour le fou. C'est ça qui a passé à Haïti actuellement, puisque c'est pas jour et jour d'hier qu'on fait une mission. Mais l'air que les gens arrivent à ce niveau, moi je pense que l'important pour que nous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 Imaginez, monsieur Sayo qui bloque, qui quantité mangeait, qui a gaspillé en dehors. Nous ne pouvons pas résumer Haïti à seulement Porto-Bresse. Et non seulement ça, tout moun ki qui plus besoin d'intervention militaire, c'est Oligakio, c'est le monde qui finit de gagner peuple haïtien. Et c'est dans Porto-Bresse. Parce que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 parce que c'est toute la cette journée qui cause ça yo immédiatement gang prend pays rapidement on tende, être pas capable centrer petit petit oui intervention rapide puisque mettre gang yo petit contrôle gang yo tout temps c'est comme ça de 86 jusqu'à journée aujourd'hui mais on remarque un problème papa. ici, parce que des fois ou qu'on voit nous nou, les haïtiens nous essayons nous essayons nous essayons nou, Malgré nous, ça n'a jamais résultat, nous continuons à faire. On prend exemple de ces transitions dans pays d'Haïti. Nous fait transition, nous refait transition à chaque président qui monté. Nous refusons quitter le fait 5 ans. Nous bail problème, nous déstabilisons transition toute la Saint-Journée. Nous avons mandat président qui n'a pas trois transitions. transition. Malgré nous, ça n'a pas pote de nous continuons continuer dans la même ligne.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 Lèk gon problème, yon qu'on koné e racine problème nan. C'est pas download l'audio download l'audio solution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 Pou nou ka gen 60% la gangue, Deux mille ti sa pa l'ekol. Nou pa ka kite peyi maman nou vive la eta sa. Sou nap mande pou tout ti sa la gangue, sou konne ti la gangue, fe yo so la gangue. la ganyo. Nap y a pou nou ka voye manje mais Me manje sa nap voye yi pa ka men rentre la kal que paske yo la. Sou nou bwese aidez nous nou kon nous wese nou ka ede Aysenye pou nou ka voye moun ka ede Haiti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 ah bon, ok, on quitte ça là. Deuxièmement, on dit y a pas pile temps, y a la pente bout de temps. Et puis là qu'au fin de tu gang y a, y a ensemble avec la police. Pour la police, non la ria capable gomme ak gang gagne. Bon, t'es quoi au fin de tu gagne? Comment la police pral le gomme? gang qui gagne la police pour le bataillon? Non, bagay la là on tient jan compliqué peuple ici. Non. Parce que si les militaires finissent d'étudier Gagno, donc l'aide a passé, pas de gang encore, la police prend le vacuum avec l'activité, la police a toujours continué de courir derrière les petits bandits, mais Groton t'en a gagné, pour que ça, la police prend le courir derrière, on n'en encore. On avance, chère madame. Équipe d'intervention rapide, ça ne croit pas les deux liens, ce n'est pas et, une force armée, j'en veux dire, ou plutôt dire que c'est les Nations Unies qui ont vu plusieurs forces, c'est-à-dire que et, et des militaires quand même, si nous comprenons bien et là-dedans nous avons besoin des de haïtiens dans la force ça, des membres, membre force ça force d'intervention rapide ça cap haïtiens il y a plan pour un petit temps et maintenant question deuxième voilà question nous comme déposer sais pas on sous une réponse avec ça et si nous discutons de ça avec euh, officiers des Nations Unies, qui le exactement que et, a, intervention rapide ça fait en haïti est-ce que gagne on, on date tout ça We don't that, but that uh, that's approaching very quickly. Come January 10th, the 10th of January, we don't have election. So, you have a have the government, their or they're going to be extending their term. We don't want to keep the day coming. Because we have gang that will gros, So, we can do everything we But it's important for us we nous besoin protéger Timouno. Avec quelqu'un pile Timoun comme t'es pas là avec moi, on dit pourquoi ça Timounyo à point y la gangue, pourquoi ça Timounyo à marcher avec Gozam ça. Vu pas qu'à même qui aime Zami, Zami au go zam zam, zam passe Timounyo avec eux dimoi zam avec Zamsa m'ont qu'à manger. Avec Zamsa m'ont qu'à aller point ça nos voisins pour former moi parce que former moi a nous pas qu'à quitter Timounio à souffrir comme ça. tout le monde tout tout maman, tout le Fait Timounio sortir la gagner nous là nous Mais nous pas qu'à manger, nous pas qu'à porter aide, nous pas qu'à même porter docteur avec nous pour aider ce gang-là. So, au 20 janvier, tout le sortir avec nous là pour nous aider. Parce que sinon, si nous gagnons chance, avec nous pas quitter Timounio, nous, nous pas bien quand on a une réponse rapide, très violent. Nous a une guerre avec un gang. Le gang a tout le monde. Donc, Nous pouvons protéger Timon, protéger cette génération de Timon. Donc, so, quand on dit, on veut Nous, nous dire, ah bon, bon. si que c'est est-ce qu'elle comprend, de des gang yo, c'est pour être capable de jouer un monde qui grandissent. Mais son j'aime parler les non-papas ici. Aide pas bon pour le pays. Aide pas jambes bon pour le pays. Gardez tout gros pays aussi où j'aime dans des dossiers, aide, aide toute la cette journée là-dedans. Ouais, Et me aux États-Unis d'Amérique, pays ici-là qui toujours abbaye, aide pas pas Mais la caille, les gars américains ne pas payer la caille. Qui dans la rue qui Ki fait soin yo, ki fait moun sa pa gon côté yo abdomi à l'aise. Non, son leçon y a bay sa pour yo faire le dans la vie. Donc si la kaille moun ka est toute la saint journée moye wè gen moun konsa gen ge moun ge e moum ka mande gen moun a fè pa bon tandis que gen des millions et des millions yop pou pour al aider l'autre pays nan dossier aide ça faut moi même m'dachita m'réfléchir m'dit quette qui papa qui maman ka plus remein petite voisine là que propre petite pal? si la caill pa fin joine comment fait pour m'a baï voisinage si que moun lakay mon pas à l'aise yo pas gen côté pou yo dormi yo pas bien manje, yo pas gen accès ensemble avec soin santé en pile nan yo gide moun ou pe pa pe ici à travers diverses vidéos qui circule sur réseaux sociaux yo ou connoué pendant yo nan mol yo rale bo bokit mop yo fait besoin yo yo fait tout bail tout côté pasé yo pa pas ke yo même nan niveau yo rive ya, yo a dormi dans la rue est-ce que gouvernement pa wè yo tout mais non son question de travail est-ce qu'on comprend ça ma pexripola la pe pays? Sans so, question de travail, y a pas un dossier si tiré parasite, y a pas un dossier aide toute la sainte journée. Donc les a des gens des actions, ça il faut poser cette question. Est-ce que c'est rien mais y a pire même? E, et ça qu'fait me dire non? Derrière dossier aide là, comprendre qui ça qu'a venir pour nous? Parce y a pas bail aide pour développer, y a pas bail aide humanitaire pour que yo le problème grand groupe c'est grand groupe vinn grand groupe plus préférer ou pas de jam manger non mais moun ou konnen travail travay pour joindre manger pour manger mais laisser moun ka ba manger toute la cinq journée m'pa cacher di ou bagay la pou du pou parce que ou vinn ou vinn croiser pied ou moun nan redui ou moun nan vinn forêt ak moun son pas penser ou vinn pa raison parce qu'on toujours penser entel a pote manger pour moi ou pa gen intérêt pour lever pour aller chercher manger donc, d'être sui gang, pas de problème, c'est très bien, pour aider les gens, mais c'est tout ça fait dans le pays d'Haïti. Je ne dis nous avons besoin l'autre plan, nous avons besoin l'autre cause. pour parler pour Haïti au niveau international. C'est extrêmement important, on avance. Nous, ma personnellement remarqué, remarque là ou parler en plusieurs fois, j'ai répété qu'on voulait protéger Timounio, et là, nous parlé dans le contexte de on force d'intervention rapide qui est supposé rentrer dans le pays d'Haïti après une rencontre que nous faisons avec officiels Nations Unies et dans la zone aux environs, zone date 10 janvier. Donc, Timounio a supposé, au fond, appel là, lancement appel, notamment pour Timounio capable, de déposer les armes, retirer le corps dans parce qu'évidemment, on se dit là, dans a fait une intervention. Alors que, une intervention rapide, ça, qui a fait en Haïti, il y a un échange, c'est vrai, pour démonter Gangio pour il échange de coups d'armes capturés et il y a des de de gens, de évidemment, qui mouru C'est de ça qu'on va parler. Oui, c'est ça que je parle, comme garder le timonio, comme garder la figure, moi je ne pas moi, moi cousin moi, moi famille moi, avec nous juste pas caché de la place pour nous garder, nous parler de tout timonio. C'est timonio, ça y a un problème, il est levé, il est dit qu'il faut faire des choses pour manger, pour maman manger, pour famille manger. Je comprends que les gens ont souffert, mais chaque fois ouais que nous avons vu manger, chaque fois que nous avons vu sourire, regarder, même aide pour communauté, aide pour Haïti, quand ils en face nous. Qu'on y a, nous, avec social media, gagne, qu'on a, monte, monte, témoignage, mon la sous, vina, gagne, là, ou, abgain, cope, ou, abgain, zam, ou, abgain, force, mon yon, respecte, ou, m'comprends, ça, t'sais, mon yon, souffri, mais, nous, pas, cachita, avec, allow this to happen. Tout, pasteur, tout, gang, moun, tout, moun, était, États-Unis, tout, haïtiens, qui était, Canada, tout, moun, boise, et, comprends, ça, pasteur, qu'on a. We have two million children, sa pape, à l'école. 60% of the gang, city si moons are under 18 years old. Soudé que le rapid response today, tiño ta mouri. Gang yo yo point moun yo, yo espoir pour yo ka point moun yo. Parce que yo connaît si city moun yo la, yo pa vle rentre, moun pa vle tire So tout ti moun yo bousé konprann yo chwazi city yo, yo chwazi ti moun yo pou ti ka mouri avant yo. Appel a lancé et c'est une force d'intervention rapide et ça son décision Nations Unies ou bien c'est nous-mêmes dans mon congrès.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 Nous faisons un peu de research, si nous sommes jets, ça a été même deux mois, ça a passé. Nous gardons la situation, nous parler de ça, passer à Haïti. Comme tu entendais l'intervention dans Haïti, ma première réaction, c'est nous n'avons pas d'intervention. Nous nous ne pas faire ça, nous n'avons pas d'entrer à Haïti, parce que, plusieurs fois, quand nous avons dû rentrer à Haïti, les forces, de US, probablement toujours, unis pas, il pas bon pour nous, l'autre fois. Donc, so, quand nous gardons tout ça passé, nous je dis, nous pas caché d'accord. Nous pas attendre. Nous faisons un de un de nous Nous faisons manger. manger. tout pas choix. Nous pas choix. la UN to make the request. Ma a un pour let. so c'est la Congress pour faire make the recommendation pour États-Unis rentrer avec aider la UN ça, c'est une décision très difficile. Parce que nous connaissons ça, c'est qu'on passe l'autre fois. Mais décision, décision, ça nous fait le parce que nous disons, protéger les gens. Nous ne pouvons pas jamais un qui haïtien. Nous ne pouvons jamais un Nous avec eux. Avec, si je suis la table avec ma petite à la table nous disons, nous protéger les gens. So, this rapid response team, ma plaque, nous pouvons faire en sorte que nous protégeons les avec le santé de vivre. L'autre fois, nous pouvons faire ça. Alléluia, gloire à Dieu. Nous content, Nous content, madame, chère Phyllis. Nous content, Nous extrêmement content, chère madame. Et, papa, ici, nous sommes dans le congrès. Oui. Nous sommes dans le congrès. Je ne veux pas parler pour nous et qui prend des décisions pour nous non non nous comprendre <laughs> c'est très bien malgré qu'on est ministère qui un mauvais souvenir bon pour me dire c'est pas seulement ministra majorité mission intervention qui vienne dans pays d'Haïti y ont toujours qui you un mauvais souvenir puisque y ont dit y ont vienne mission moi pas moi qui côté mission en passé ça c'est un l'argent les pays viennent plus gang ne moi pas comprendre ça sont l'autre bagaille encore et rappelez nous dernièrement là mon dame qui est ami, gros chef dans la police dans pays les États-Unis d'Amérique kap a expliqué après 12 janvier qui ça avenu fè nan pays d'Haïti, li était vini pour que te instruit la police parce que le est toujours dans pays. L'étape a touché plus 100 000 euros par an. Celle-là, le son, elle te été croisé ensemble avec la police. C'est bon dalte dans l'arrière, il court clap li fait photo la police mais pendant bon tout temps le fait dans pays d'Haïti sous prétexte qu'il vienne baï la police formation pa cham gayen formation qui fait li pa jam koza avec la police l'aile relais chef li dit chef là m pa ka comprend chef là dit oui c'est mission ça donc c'est so ça bien aimé les w tant de gens de koze ça yo les ko gen tout mauvais souvenir ça Bon, moi, capable de faut ta à 100 pour tourner là. Parce que maladie redouble met l'île tout y met, li li met pa pas passer des fois. Donc, si nous essayons ensemble avec tout ça, ça ne pa marche pas. Li L'important, je ne dis pour que nous passions n'ayons nou l'autre face. Et chaque fois que ça va finir, faut me dire c'est toujours même discours, c'est toujours le même mot qui répétait. En tout cas, je ne peu pas ici. nous le congrès euh, <rire> américain hein? qui a fait des sacrifices, qui a parlé. On avance, chère madame. Au palais de d'une force d'intervention rapide, c'est vrai, mais quand même, c'est militaire qui a descendu dans le pays. Et puis, il n'y pas d'accord avec uh, question ça. Les Haïtiens qui a dit qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est les Haïtiens qui ont été aux États-Unis, avec eux qui ont fini manger des griots, eux ont manger des bananes, des ventures pleines, avec eux dit, oh non, ils ne pas collés. Of course, on dit pokole, bon pou plan. Même moun sa pou soufri, sa pa gen manje, sa pa sa pa ka sorti kay. Si moun ya mouri, et moun sa yo, sou yo di yo bezwen aide. Se nou pa ka chita la parler comme si moun pa viv avec e pa soufri. So sou la avec ou bien tout bagay la men avec comfortable, m pa ka tande w ap di on pa la Haiti kono ke moun a mouri. Ta lèt a madame Sherfilus, m gen moun poum blase sou repons ou ba ou comme ça, moun qui pas d'accord ensemble avec intervention militaire, c'est moun qui fin manje banana griot, vent yon plein, yon confortable. Pas vrai? Mais, kote la démocratie dans la déclaration ça? Kote la démocratie dans la déclaration ça? Pour bien dire une réponse ça? Non, c'est mon qui finalise qu'a bien passé au paquet Mais t'es quoi avant ou pas t'accepter pour que des interventions militaires te dans le pays d'Haïti? Est-ce que les sats ou ces grillots te finissent ensemble avec Banon? Votre tout te plein avec Bon, Limier, pour me comprendre, ça passe. Parce que bon, m'expliquez nos bagages, pehici. Les que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 Non, il faut que nous ne soyons pas ici. Ça me semble que son job, fait, même jeune en an pays d'Haïti, monsieur, utilise la positions pour faire des causes. Donc, c'est parce qu'on a une position, qui faut qu'elle soit là, qu'elle prend une décision, ou se dit, mais elle va aller nous, chercher l'autre congressman, sans consulter diaspora, et puis elle prend décision, presser, presser, dégager nouveau intervention militaire dans le pays d'Haïti. Mais nous, on ne peut pas ici. Comprenez bien, c'est même discours, monsieur. C'est même ça, monsieur, qu'on a fait dans le pays d'Haïti. Yo les vomatons, par contre, côté, yo, yo allez ou par contre, qui revient au fait. Et vous tentez les retourner, oui, ici so entel entel so peuple haïtien, si nous sommes discutés à tel et tel pour nous. Yo sorte prendre décision en nous et peuple. Qu'est-ce que ça, bien et même vous comprenez ça. Donc en pile, moon, madame Foucau, ça passe qu'il faut prendre temps ensemble avec pétition en concert. Qui m'explique au bien?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 même pas ta venir pour me dire l'autre c'est parce que il est en forme c'est parce que le fin manje griot, c'est parce que le fin manger banane pas que pour moi nan manger grillot la ni puisque ça là gens li fait li pas drogue li pa nan corruption li pa nan voler li pa nan gang ce pays ya. donc avant ou même qui t'a position ça est-ce que c'est grillot avec banane ou te fin manger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 c'est moun qui pas qui a entraîné pays d'ici mais ça passait mon ça y a qui gère ça maintenant c'est oligarque y a c'est mon ça y a la semaine journée qui a fait l'ordi dans le congrès à l'autre bord donc journée aujourd'hui a nous besoin de résoudre problème insécurité à en amont mais c'est pas en aval parce que là où on traine on ou où soit en téléphone non mais en témoin si que t'es qui est mon on caille là qui pourrait m'y question à poser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 parce qu'on nous son petit gens li li pa accès ensemble avec. Donc tout temps nous pa des capacité pour nous poser question ça yon. Et là que nous changeons, là que nous gagnons, opinions différentes par rapport ensemble avec l'autre. Son série de choses qui a passé dans le pays d'Haïti. Donc change de réponse ça yon, mes amis. Si la bataille nous dit n'a la démocratie patati patata. Donc en ce sens, faut que nous pas essayer à blesser l'autre là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 Est-ce qu'on comprend peu pas ici parce que ou même faut arriver faut porter message là aller faut dire mais qui ça vous, vous proposer puisque nous dit n'a travail pour un seul pays faut moins niveau volonté ou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 Et dans pas ici là côté que vous appelez vos lieux capable Cap-Abboué. Présidents parlent, vous matez le vous une décision non? Des réunions qui font avant le sort ils zon ont bagay. Et ou Cap-Abboué, les paysans, les autant des Américains font bagay dans le monde là. Y'ont pas dit tel président te fait tel bagay. Y'ont dit les États-Unis, y'ont dit les Américains te fait tel bagay. Donc y'ont assumé responsabilité. Ces niveau tête ensemble, ces niveau dialogue là. Donc moi pas capable pété courir pour mal download une solution pour un groupe tandis que peuple y a différent par rapport ensemble avec ont équipe décision paquet de bagaille qui va passer dans pays d'abord faut que moi capable capacité pour me réunir ni Saint-Esprit pour me réunir ni, ni, ni ange Gabriel, pour me râler Satan pour me mettre le nom coin et puis pour me dit tant tant tant tant tan, mais ça passe, mais ça que passer donc peuple pas haïtien Nan mi, tant moun sa yo lem fin reyin yo, fok ke mou kapab di capacite pou m'analyse, et tel m'ka feche mi avèl, tel m'a si si ka konvekli. Donc, si que moi moun sa complètement m'a rete de yo, tout sa m'dil, tout sa m'montre li refuse comprendre donc la, m'a viré dom, m'femme souli, mais malgré m'femme souli, donc, le que m'a parle nan non peuple haïtien, Mouin pa karoche tel puisque peu païsien nous comprenn que bon Dieu fait la pli a tombe ni nan jardin chrétien ni, ni nan jardin païen Donc ma prenne décision ça ka arrive nan moment le va comprendre mais après le pral comprenn, pour qui ça me de ça? Après le pral rend compte que son service m'a pays pran de li beneficie la dans tout. Donc, là, que je répondre à des questions, je disais bien, mais espérez que l'autre groupe est capable de rejoindre nous, même pas qu'à dire l'autre qui mange griot. Il y a droit pour manger de griot. À la tracade pour la vie, on avance. Bien que, il n'a pas pas de problème, il y a un membre de la congrès qui n'est pas d'accord au départ que il y a une force qui est à l'Haïti. Mais là, où est-ce important ça important dans moment? Oui. Oui, première fois que nous de lui, non, il dit, non, nous nous parlons, nous pouvons, we can do a pas Nous devons maintenant. Et donc, je je tout le monde pour comprendre, pour Je tout le monde comprendre, nous to the same accord pour comprendre, aider Haïti. fini nous Voilà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 Pas de fin de droite vraiment. Nous avons un groupe, nous avons un bon groupe. Et nous sommes capables de qui côté ça qui nous? Et nous sommes capables de faire ce qui est ce qui Nous ce qui est ce qui est ce qui ça te fait payer à mal. faut qu'on ait capacité pour faire conscience de ce que tu reproches. Je ne vais me repousser. Je ne vais pas me dire tel et tel palada. Nous, c'est Haïtien. Je ne vais pas me dire l'autre là, je ne vais pas manger de griot. Nous, c'est Haïtien. Quand il s'agit de résoudre le problème dans le pays d'Haïti, il faut qu'on ait capacité pour me chuter ensemble avec toute couche. Et des fois, papa haïtien, faut me dire clair. Il a des gens qui finissent de craquer pour le pays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 les que moins ouais krasé KEP, président Jovenel Moïse te mette camper après ça Naby dit coûte 40 millions d'or là à gauche coûte à droite bon président te fin de mettre conseil CAP à camper mettez le mettez le camper pour que élection faite élection pas faite jusqu'à présent a gel boko beaucoup j'en monte pas là Naby dit mais qui quantité cop qui dépense travail là pas faite et puis nouveau groupe ça allait nous bralgeons l'autre groupe encore group pour nous mettre et puis nous pral rele l'autre ça et au non faut pas qu'elle pas faite comme ça L'État te dépensons l'argent pour que, ou te fait tel bagay, ou pas fait, et eh bien ou après te la poufèl. L'argent te décaissé pour te faire tel bagay, pour te faire pou l'hôpital. L'hôpital la pas fait, quitte ou te président, quitte ou te ministre, quitte ou te premier ministre, quitte ou style à quitte ou te passe dans le gouvernement en vont à et bien faut vine ba explication, faut qu'on remette l'argent ça. Si c'est pour faire tout le reste travail, pour remettre l'argent dégage, pour payer le, de génération en génération, il faut payer. Le. Donc, il faut que nous ayons capacité. On <rire> nous finisse. Nous ne pouvons pas attendre encore, je vais répéter, nous ne pouvons pas attendre encore eh ben, les États-Unis, ensemble avec les Nations Unies, décider de passer dans une phase côté que, eh ben, intervention rapide ça obligé faite. Ou, nombre de temps, ou pas, combien de temps la durée, ou pas, les nombre de temps, pas trop long ou dit, qui nombre de temps exactement pour intervention rapide, ça, capable de pour démonter gang yo en Haïti? Quand y'a nous pas, qu'on qui l'est, avant y'a fait the final decision pour y'a qu'à rentrer, on um, n'a pas final decision, next semaine, n'a pas de Mais avant y'a rentrer, y'a pas de bon outil tout. But all the information. We gain a information so so about with, the people like history or some background We feel like we're going to talk to all Haitians who are and With all to participate. If of the police, the United States or Canada, we to help the police. So, c'est pour qui ça fait, um, display, pas la tout le monde pour c'est pou, um, tout le monde la diaspora, c'est autre chose c'est ça, c'est première fois nous pas personne, pas, une organisation. pas, pas, pas, COVID pas, pas, avant COVID, e là, nous pas, toujours pas, pas, pas, après, quand a commencé à kidnapper les gens, même les missionary missionnaires, ils ont été kidnappés. Tout le monde perdait pour entrer à Haïti. Si vous n'avez pas fait de choses, vous n'avez pas pour aider Donc, je dis, merci beaucoup pour qu'ils aient tout ce qui s'est passé avec ce que vous fait pour aider les gens. N'a vini, nous, ouais, tout moun sa, nous, tout sa, passe, avec, n'a vini, pour tout moun sa, mes méchance de aïti, n'a vini, puyo, pour tout moun sa, pour si um, gain, something, by causing instability, n'a, n'a vini, puyo, avec, at the end, n'a, pour aïti, côté, nous, de, j'aime, sont gelés. n'a pas pu aller ici venir côté pour nous ca alouer famille nous. Quand y a là la, la mois décembre, Christmas a venir, Noël a venir. Au pire nous nous tournons allez ici nous ca alouer famille nous nous vouer manger, nous vouer rad, nous vouer um, gift. Pas ca faire ça. Ça c'est deuxième a, a, année. Nous pas ca faire ça. Chaque temps pour nous pas avec famille nous, avec nous pas aller pays nous aimer. Et voilà que j'ai l'information que déjà la semaine qu'a venu là, si c'est pas plus tard que, enfin, enfin, fin moi, nous dit pour ne pas avoir de date précise, Nations Unies au même tout, ils ont une décision qui est le prendre, qui parle sorti sortir officiellement, d'après information que nous jouons dans la salle des nouvelles. Nous, on pense que l'information, ça, on so nous là l'a corroborée, c'est pour le même balai que les Nations Unies ont dit enfin, moi, parce qu'ils ont pu parler sous Haïti a, en dehors des Nations Unies, c'est le même message, Oui, nous pouvons avoir le même message, parce que um, nous sommes Congress. Congrès, nous ne pouvons pas le telling our position. This is our position, et c'est très important pour nous car pour pou tout le monde qui pour qui ça, ça c'est des décisions que nous avons faites, et pour qui ça, nous avons fait ça, nous avons fait. Nous n'avons pas attendre encore. Nous avons un gros merci parce que l'autre fois, vous avez venu parler ensemble avec la communauté haïtienne dans le pays, puisque si vous connaissez tout le pays, vous avez parler parce que sont êtes haïtienne, américaine, qui est dedans, qu'on Congrès américain, où c'est seul là que nous avons jusqu'à présent, et eh bien, vous avez tout autre haïtien qui est en Haïti et à travers le monde, l'ouvrir pour tendre. Parce que ou en une politique américaine nan, et merci parce que pour dernière information sa ba nous, exclusivement dans le créole Merci encore une fois. Merci. <laughs> à la tracade pour la comme auparavant, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais tandis que l'autre qui peut comprendre, qui est grave, vous ne pouvez pas manger de ou Vous ne pas avoir une explication pour vous qui vous volte de là à la changement bizarre papa. Non, pays a juste difficile papa ici. Retire gouvernement ça pour mettre l'autre, transition puis mais dossier électionne e, <laughs> on à parler de ça et être militaire, pas de problème. Pays nous pour nous caler l'école mais ça qui passé. On joue la natige pour lever fâché contre nous toutes. Bon combat et bon courage, on travaille pour tout bon. On pense tant pour l'idée. Pour que nous capables et des pays d'Haïti, si toutefois nous avons volonté. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je suis annoncé au Premier ministre Ariel Henry Pageke encore. Au Premier ministre, en de souhait. L'année 2023, l'État mm -hmm, a créé conditions pour propice restaurer l'ordre public, stabilité socio-économique et garantie climat sécurité indispensable, organiser élections libres, transparentes et démocratiques. Pas de problème Premier ministre Henri Sall que conseil pour chéri doudou fume depuis dans Donc l'année 2021, c'était l'année qui ça. L'année fait l'agent, l'année tout yé, massacré, c'est l'année ça donc, 2023, ou pas qu'attendre vos diables. Je dis à 15 h PM, sans rien qu'on soit chaud comme ça. À <laughs> la tracade pour la veille, papa, n'a pas eu ça. Non, PM, ça n'est pas ce qui fait chaud comme ça. Avec tellement pas arrêter, sans papa, sans papa, ensemble avec Pépah <laughs> ici. Pépah ici, c'est une déclaration ça. Nous avons besoin dans l'année 2023, parce que nous connaissons très bien.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 Inspecteur divisionnaire rigote assassiné tout près de l'académie police là, sous route frère dans la commune de Tabar. et bien, je à jour a pas dit à la déchante, nous suivre comme la cérémonie à 那就是 De de baptiser cette salle et Armando Rico, je me mets déjà à rêver d'une plaque qui va immortaliser le nom. Et de telle sorte que quand on entre dans cette salle, que l'on ne connaisse pas voilà, son histoire, on va dire, voilà, nous c'est la salle à un grand niveau. Il le mérite et il mérite plus encore. Il mérite que nous fassions le nécessaire pour trouver qui est-ce qui sont, qui ou sont, qui sont derrière cet assassinat odieux. Et aussi que nous continuions de former les jeunes, de leur communiquer ce goût pour le savoir, cet amour pour Haïti.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 se souvenir aller se renseigner sur le personnage et le grand citoyen le grand formateur de Fuyaritoni. Aladé Kababa, à ato Abga des mini justice Abga des chef de police, Pilgouo DG, à ato mon citoyen tombe comme ça et puis gang ça toujours style, continuer Abta et banda pour inspecter ou responsable l'école police tomber comme ça. Donc chouma si on sait jamais nous te prend nou formation en donc en bilan nous qui participer et eh, qui vient assister dernier funérailles qui vient rendre dernier hommage ensemble avec uh, inspecteur divisionnaire attends à qui sentiment comment nous senti nous comment nous être tête nous comment nou e nou? nou là n'a mettre uniforme ça sur nous nous pour aller dans entendre comment nous senti nous dim dim non bon mon petit lumière pour me comprendre parce que un chef pas ca tomber comme ça ici hein? tant qu'on vie chez et puis prépé, prépé, belle costume n'a pas défilé. Elle a la vie qu'elle était. Voici ce que je veux dire, c'est que nous sommes des nègres. Chaque l'autre temps, nous prenons des décision dans nos peuples. Tout le temps de rechercher sur nous pour raconter que nous avons gagné dans la ria. En tout cas, on a ça là pour ne pas faire ça. ça qui est bienvenu à Haïti, pays spécial, mes amis. 2023, ça il va venir pour la petite ou non Non, 2023, je ne peux comprendre pour les Citoyen ça va gade là c'est frère Victor frère Victor qui était sorti là comme comment 2023 à pied mais comment frère Victor tournait blon e e avec blonanger tellement le criait et pas il mouiller non ni c'est pas l'applique tombe. c'est tourné la tourné tellement le criait peuple haïtien mais comment frère Victor et ça pourquoi, pendant me pas ensemble avec frère Victor et puis m'a la caille oh oh elle m'est arrivé dans petit coin puis se gade m'gade, moué, non ti kaye en tache palmis. Gade, imagine, on peut pas ici. Il écrit, l'hôtel tu vas voir. Mais c'est quoi l'histoire? non? est 2023? Où est 2023? Ariel commence à faire souhait. Frère Victor soti mouye. Soti m'soti, mais sou -so ki sa mal tombé Non, Jésus ben mou pour moi 2023. Oui, il faut que je me connaisse dans fin décembre. La femme fait un coup de pied dans le ciel. Il y a quelque chose pour nous parler. C'est l'aura, nous ne pas oublier, chérie. Jodi à 15 décembre, nous avons un président du pays d'Haïti. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'aime toujours un médile. Haïti dictature, c'est l'appel des anti-Haïti démocratie, c'est la république des coquins. C'est le volet au qui vivra, vera. Qui moura kakara. Mouen vous merci parce que tu as suivi avec attention. Merci pour fidélité ou ak patience. Moi papa parce que c'est le même celle qui est capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Foucault et je vais vous l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous.